Les plus beaux endroits visités en Arabie Saoudite, apiculture, albergue, cascade de sable dans le désert, équitation au bord de la mer à KEC, caravane de Samo dans la région du Riyad. Naissent dans la raison mystérieuse de ces Et enfin, la mer Rouge est le poisson le plus rapide en monde. Les 125 000 Russes d'Albin produisent de 000 par an, les arbres et les fleurs variées de cette du sud-ouest de l'Arabie font enfin, le lieu idéal pour l'apiculture. Profitez de votre visite pour ramener un doux souvenir ou assister au festival du miel en juillet. Imaginez des chito avec du sable. Voilà à quoi ressemble ce rare phénomène naturel qui on a réussi à utiliser ce magnifique et en dehors de Riyad, généralement après de fortes pluies. Les samos -oui. est -oui autrefois un rôle important dans le transport des marchandises sur les célèbres routes de la soie et de l'essence de la péninsule arabique. Rendez-vous à la réserve de Rennes, à 70 km à l'ouest du Riyadh, pour voir ces animaux de plus près, faire une balade à dos de samos, découvrez la façon et camper dans une entre À KEC, les touristes comme les habitants peuvent faire des promenades à cheval en bord de mer. La ville accueille le World of Monument Festival, un événement annuel proposant de l'équitation, du camping sur la place, des spectacles, des concerts, du buggy dans le désert. Pour voir la naise en Arabie, rendez-vous au Zebel el la montagne d'un en arabe, culminant à 2549 mètres d'altitude, le mont le plus haut de la province de Tabouk, et le seul endroit du pays où il naissent, presque chaque année. Admirez aussi les gravures historiques représentant des animaux disparus sur les rochers. larabie saoudite est l'un des rares pays où les plongeurs peuvent apercevoir le poisson le plus rapide du monde, extrêmement rare. L'espadon solitaire peut nager à plus de 109 km par heure et compte parmi les 1200 espèces de poissons peuplant la mer douce.